chacune de nos rencontres en visioconférence, je trouvais ça important de terminer sur une note positive. Alors, je prenais toujours le temps de féliciter mes élèves pour ce qu'on avait réussi à accomplir pendant la période, de voir les, les belles réalisations, tous les apprentissages qui avaient été faits. Alors, ça, c'était vraiment là, le, le petit moment où on se tape sur l'épaule, qu'on qu se dit bravo, qu'on a fait du bon travail. Et aussi, le moment où on se motive pour notre prochaine rencontre. C'est un moment où que j'en profitais pour leur lancer des défis. Alors, quelles étaient mes attentes euh, d'ici la prochaine rencontre, leur lancer des petits défis personnels amusants, des petites réalisations là, à accomplir là, de façon là, euh, autonome. Euh, les enfants ont vraiment... Euh, embarqués dans tous ces projets-là. Euh, ils étaient fiers, même lors de la, de la présentation suivante, de la rencontre suivante, de nous partager justement ces, ces réalisations-là, euh, que ce soit d'avoir réalisé euh, la recette là, euh, du, euh, du cuistot Rodrigo lors de notre période de mathématiques ou euh, d'avoir fait le projet d'art plastique proposé par, par l'enseignante spécialiste. Euh, C'était toujours un, un beau moment là, où on se lançait des défis, mais où on partageait également nos bons coups. C'était aussi le moment où les enfants avaient le droit d'ouvrir le micro pour, pour se dire un petit mot. Alors, pour se dire au revoir à la prochaine, mais aussi pour parfois se donner des petits rendez-vous au parc. Alors, les enfants étaient contents de dire de On se voit au parc après la journée. Ma mère va appeler ta mère pour qu'on puisse aller faire une balade à vélo. Alors, c'était toujours un petit moment privilégié. C'était un petit peu cacophonique, je ne vous cacherai pas, mais les enfants attendaient. Toujours ce moment-là, un peu avec, euh, avec impatience. Donc, bien, mes fins de cours dans mes classes virtuelles sont très semblables à mes fins de cours dans la classe. Donc, je le rappelle le de devoir à faire pour le prochain cours. Euh, je leur donne les consignes. Supposons, euh, si au prochain cours on s'en va au laboratoire, je leur donne les informations euh, qu'ils ont besoin de savoir pour le laboratoire. Euh, ensuite de ça, euh, je m'assure aussi d'avoir mis euh, mes informations sur euh, Mosaïque parce que nous, on utilise Mosaïque pour euh, les devoirs et les leçons. Donc, je m'assure d'avoir mis cela. Je leur rappelle que c'est là. Euh, je leur donne, je leur rappelle aussi, vous avez telle page à telle page à faire. N'oubliez pas que l'examen est dans trois cours. Donc, euh, c'est ma, ma, ma fin de classe, en virtuel ou en réel, est très semblable. Puis en même temps, je trouve que virtuel, réel, c'est moi, c'est la même personne, donc je trouve ça important de faire la même affaire un peu pour pas qu'ils soient débalancés non plus, qu soient, fait qu'ils sont habitués à, à tout ça. Là. Les jeunes ont vraiment hâte de s'en aller. <rire> ils sont à la <rire> maison, ils sont assis, ils sont, sont pas dans un environnement euh, contraignant, ils attendent pas de cloche, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont juste hâte de s'en aller. Donc c'est sûr que je leur donne quelque chose à faire pour le prochain cours. Ça, c'est sûr, faut il faut qu'il y ait une suite. Je reste disponible pour eux, mais dès qu'ils peuvent s'en aller, ils s'en vont. Je veux qu'ils aillent bouger aussi avec une journée de quatre cours assis devant son écran. S'il peut s'en aller, il va s'en aller le plus vite. Alors, je n'ai pas de moment clé magique. Je reste disponible, je reste ouvert et ils me disent tous on, on se dit bye, euh, je les reconnais, bye, bye, bye, euh, Jonathan, bye, bye, bye, bye, on se dit plein de bye-bye, on, on se le dit, puis ce qui est drôle, ben, c'est qu'il y en a toujours qui attendent jusqu'à la fin, pas que se sont endormis devant leur écran, là, mais là, les personnes qui restent vers la fin, ils veulent parler, il faut attendre ce moment-là. Et ils partent, ils partent, ils partent, puis comme dans une classe, ils attendent, ils attendent, puis quand ils sentent que c'est parti, là, ben là, ils peuvent discuter, ils peuvent parler, puis il est arrivé quelque chose, mon petit frère euh, s'est fait tester hier, ici. C'est là qu'ils s'ouvrent. Il faut rester jusqu'à la fin pour euh, leur permettre de s'ouvrir. Il y a tout le temps qui restent un petit peu à la fin, puis qui disent, par exemple, « Ah, ben j'ai pas trop compris telle, telle chose. » Ou euh, « Est-ce qu'il y aurait un moment où on pourrait, vous pourriez m'appeler parce que là, euh, je voulais pas prendre trop de temps, parce que là, je voyais qu'il y avait plusieurs questions, mais j'aurais besoin d'un petit peu plus de temps pour revenir sur telle notion. » Donc, ça pouvait être soit en, en présentiel, si on avait l'occasion de se voir en présentiel, mais ça pouvait être aussi des rendez-vous qu'on se donnait là, à l'extérieur de notre cours pour euh, revenir sur certaines notions en individuel ou même des fois en petits groupe Des fois, il y en a qui m'appelaient. On est en train de faire notre devoir, tout ça. Euh, on ne comprend pas cette partie-là. Est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main? Donc, euh, le fait d'être habitué d'utiliser cet environnement-là, on dirait qu'ils se permettent aussi davantage de l'utiliser à l'extérieur du cours, là, de, de leur période de cours pour justement euh, devenir plus efficace puis, pas bloqués quand ils n'ont pas de réponse, mais d'essayer d'aller en chercher. Euh, J'essayais toujours de le terminer peut-être une dizaine de minutes avant la fin, parce que je n'aimais pas ça être pris euh, et puis manquer de temps pour bien fermer la boucle. Donc souvent, je revenais sur est-ce qu'il y en a qui ont rencontré des difficultés euh, plus importantes, soit au niveau, par exemple, euh, du contenu, mais ça pouvait être aussi euh, de, des, des activités comme des logiciels, des applications web, etc. Euh, des fois, au contraire, il y en avait aussi qui me disaient « Ah, mais ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ça ». Donc, on faisait un retour sur euh, ce qui s'était bien déroulé, ce qui avait été moins bien aussi en classe. Euh, je m'assurais aussi de refaire un rappel de ce qui s'en venait dans les prochains cours. Donc, est-ce qu'il y avait des remises à faire? Parce qu'on a bien beau le faire souvent au début du cours, euh, à la fin, lorsqu'ils ont des choses à remettre, soit pour le prochain cours ou tout ça souvent, ils vont avoir tendance à rapidement tout fermer tout le, ce qu'ils sont en train de faire et pas nécessairement s'assurer de « est-ce qu'ils ont terminé ce qu'ils avaient besoin de faire? »« C'est quand le prochain cours? C'est quand le prochain examen? » Pour moi, la manière de clore euh, un cours en visioconférence, ça ressemble beaucoup à une manière que j'aurais de clore euh, un cours en présentiel. Donc, euh, je vais revenir un petit peu sur euh, les sujets qu'on a touchés dans la journée. Puis je vais présenter les sujets du prochain cours en essayant d'allumer la curiosité un petit peu là, en travaillant un petit peu la technique d'impact pour favoriser l'assiduité au cours. Euh, ma manière de favoriser l'intérêt des élèves, comme je suis en formation professionnelle, c'est de relier les objectifs d'apprentissage qu'on va voir à leur métier. Donc, euh, si je leur parle d'un objectif qu'on va voir la semaine prochaine ou demain ou prochain cours, euh, je le relie directement à ce qu'ils vont avoir à faire quand ils vont être sur le marché du travail pour que l'élève sente que c'est important d'apprendre cette matière-là. Parce que apprendre pour apprendre, ce n'est pas gagnant. Donc, si on, je suis capable de leur faire réaliser que c'est important pour eux d'apprendre ce qu'on va apprendre la prochaine fois, ben je viens un petit peu allumer leur curiosité, euh, comme je le disais, pour favoriser la l'assiduité au cours donc c'est ma manière de, à moi de, de conclure mon cours et bien sûr de saluer euh, chaque personne qui veut saluer qui veut me saluer et euh, je me fais un devoir de, de quitter la salle en dernier euh, comme je le ferais à l'école je vais jamais quitter ma classe avant que tous les élèves soient pas partis puis que je les ai salués donc je me verrai pas raccrocher puis m'en aller euh, ça se ferait pas. Ça se ferait pas plus que je le ferais en classe. Donc, c'est moi qui quitte en dernier après avoir salué mes élèves.